ici moi et aujourd'hui je vais jouer je fais à Sonic Chunk c'est mon premier sur Sonic Je suis pas qui, mais pour les gens c'est le meilleur, parce que c'est ah, un jeu d'enfance. Moi pareil, j'ai déjà fait une partie euh... il y a longtemps, mais là je rejoue à Sonic. J'ai vu Fight en 2010. Je crois que c'est différent de mes jeux un peu Sonic. C'est vrai que c'est un peu typiquement quand même. Sonic, le premier monde termine assez rapidement. Le deuxième monde, j'ai en 12 Donc, dans euh, bah, on va terminer. Je vais un niveau. mais tu vas voir. Et c'est ça que peut-être qu'il faut. ça sait pas il y est beaucoup plus que là ça que je crois je suis pas ouais, c'est trop vite. bon c'est pas c'est un bagage, c'est bruit Sonic, donc euh, voilà, prochainement en 1951, et il, de... il y a le dessin animé, c'est euh, des aventures de Sonic, après il y un dessin un, un animé en 1993. et c'est animé pour enfants de... en fait, c'est cool, tu il C'est bizarre. On si c'est toujours en marqué 1, mais on verra. Désolé s'il y a pas euh, le son du jeu, c'est juste que le son du jeu fait du bon en fait. Et là, je vais le son du jeu. ça va écraser Il y a a là, ici, donc euh, on va courir sans la que c'est que notre ah, défaçonnique, il faut aller lentement, pour ne pas tomber dans la vidéo, je ne sais pas quoi, tu vois, là tu vois, il y a un milieu, euh, un milieu à toucher, donc, ah, tu verras, première c'est de la vidéo, ah. attends, c'est pas le, le meilleur mois, celui-là, c'est le plus chiant à partir Niveau l'Ampire, c'est l'Ampire en zone, je crois. Donc, il mais. Aïe, tiens, ça m'a pas écrasé. Ça fait pas ça dans l'épique. Ah bah oui, quand je vois qu'il y a Peut-être que je vois avec la Nintendo 64 Switch. Est-ce que Nintendo. Ah, bon il y 250. Ah non, là c'est marqué AC2. Non, ça n'a pas marqué. C'est marqué AC2 et... Comme tu vois. Non, je... Ouais, non. Un peu marqué 3. Bon. Bon, il n'y a pas de marque, il y a trois. Bon. Merci. quant à en fait, moi, j'ai pas besoin de tout ça pour s'en mettre en. Bien là, j'ai je suis tranquille. Ah. Voilà, on va être tranquille. C'est trop simple. Yes. Yeah. sous du truc là non Non là, c'est des gros Ah C'est Ouais Je suis trop bon, euh, j'aime pas de Oh là là. Да. Mm -hmm. да. Да. Да. Уф. Да. Mm -hmm.